Mmh. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ça y est, je craque. J'ai un excès de tracas. Quand on demande des nouvelles sur ma tête, je mets un calque. Faisant croire que ça va, mais difficile de savoir. Que dans ma tête, le lion n'est plus dans la savane Dieu a disparu, pendant que je pêchais Et après la chute, il venait me pointer du doigt Mais qui aurait cru, que je serais aussi perché Je réalise que la peine est mon Comme si on était amis, on se promène dans la ville Je me sens tellement vide, mais je pense à lire ma Bible Elle me dit que tu m'aimes. elle me dit que et malgré tout Il va falloir que j'accepte L'éternel a compris Compris par l'éternel L'éternel a compris yeah, yeah, yeah. Compris par l'éternel Pourquoi accepter Cet amour immérité Quel est le fond Derrière cette opportunité pour quelle raison suis-je en train de me méfier Je suis déjà plus bas que terre, alors autant accepter Et j'ai vu que c'était dur de saisir la grâce Quand on se regarde dans une glace remplie de crasse. Papa m'a dit nourris-toi de ma grandeur Plutôt que de tes problèmes plus légers que la pesanteur Et pourquoi j'insiste à me flageoler Alors que mon papa m'a racheté pourquoi j'insiste à me flageoler yeah, yeah, Alors que le Père m'a racheté Éternel a compris Compris par l'éternel Éternel a compris yeah, yeah, yeah. Compris par l'éternel Éternel a yeah, yeah. compris oh, oh, oh. Compris par l'éternel Mmh, éternel incompris, ya yeah, ya yeah, ya, yeah. compris par l'éternel. Yeah. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Sache que toi qui écoutes, tu es peut-être un éternel incompris, mais sois rassuré que l'éternel te comprend. C'était Tio pour Évangile Musique TV.